Le calendrier de l'avent 2016 de Totti Pies. Jour 9. Aujourd'hui, ma fille met des croix partout dans le catalogue de jouets pour Noël. Je lui demande de n'en choisir que deux ou trois. Euh, réponse euh, Tu vas pas faire ton radin Le Père Noël, c'est gratuit